Le verger bastige va produire très vite, euh, moins longtemps, mais demande on va dire, un, un entretien beaucoup plus important, un coût de production plus, plus important aussi. Hein, il faut entretenir euh, mécaniquement hein, la tonte, la taille. On va dire la, le nombre de, de plans euh, hein, on passe de 600 euh, plans à l'hectare pour du bastige contre 80 contre du haut-tige. Euh, par contre, le haut de tige il va être beaucoup plus long à la mise en production. Inversement, on a moins d'interventions. On a aussi un petit peu moins de problèmes dus à l'aspect la, à, à concentration, euh, surtout au niveau euh, des maladies, surtout au niveau des, euh, des insectes. C'est deux, deux types de cultures différentes quasiment. Vous n'avez pas choisi entre du pastige et du haut de tige vous, euh... C'est intéressant à l'échelle de l'exploitation d'avoir les deux. Bah, on, a renouvelé, on a renouvelé les bastiges, hein, parce que les bastiges, on va être duré de vie entre 25 et 30 ans. Après, le bastige, euh, c'est pour la pomme de table. Bon, là, c'est pareil, on oriente un petit peu. Euh, bon, La pomme de table, on en vend ici euh, sur l'exploitation. Et on a commencé à décrocher un petit peu de marché euh, sur des certains points de vente. Donc, euh, la partie-là sera utilisée pour de la cueillette. Bon, c'est différent. Pour du ramassage, euh, comme le ramassage mécanisé en haute tige, c'est super parce qu'on a un sol qui est bien tassé. Euh, on peut y aller, on va dire, quasiment à toute saison. Bon, euh, Qu'en bas tige, ben, le fait que ce soit, on va dire, de façon, on va dire, euh, assez, assez, peu, euh, on vient tondre l'air, mais c'est pas tassé, pas, euh, aussitôt qu'on rentre un petit peu en, en saison humide, c'est une catastrophe catastrophe au niveau de la ramasseuse, c'est la terre qui monte plus que les pommes.